Au vu de vos questions, je sais que le deuxième chapitre est très attendu, euh, c'est le chapitre concernant votre profil. Et finalement, comment euh, faire un bon profil pour attirer la personne que l'on recherche ou les personnes que l'on recherche vraiment alors, la première chose, c'est que souvent, on a vraiment envie de faire bonne impression et euh, de plaire, euh, voire même de plaire à tout le monde, Ce qu'on n'apporte peur de pas plaire. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a peur aussi de ne pas attirer les bonnes personnes. Et du coup, notre réflexe, ça va être quoi Souvent, ça va être finalement de faire un profil en fonction de ces deux euh, paramètres ou de ces deux préoccupations, plutôt de, que de se concentrer sur qui on est vraiment. Et ça, évidemment, ça biaise complètement les choses de départ parce que finalement, on, passe, on ne transmet pas à qui on est réellement et on va complètement se focaliser sur ce qu'on imagine que voudrait l'autre. Okay Donc du coup, l'idée vraiment de ce chapitre, c'est de vous donner des clés pour optimiser votre euh, profil et vraiment pouvoir le, le rendre accessible et attirant pour, euh, pour les hommes ou les femmes qui, euh, qui vont le regarder. Alors En préambule, je tiens à rappeler euh, ce qui fait le profil. Le profil, c'est quoi C'est tout un ensemble de choses. Le ou les photos les informations que vous avez remplies dans ce que vous êtes, les informations que vous avez remplies dans, dans la recherche, et puis euh, la description, évidemment. Et là, je vais essayer de vous transmettre vraiment les trois erreurs les plus communes que j'ai pu euh, constater. J'aime pas trop le mot erreur, mais disons qu'on va pouvoir optimiser où vous en êtes euh, actuellement. Première erreur, cacher qui nous sommes vraiment on est là pour rencontrer l'amour. Donc évidemment, euh, si on commence euh, à, à cacher des choses, il faut bien savoir qu'on nous aime pour ce que l'on est. On ne peut pas nous aimer pour autre chose. Donc si on cache, on biaise, on dissimule, etc., on va complètement passer à côté de la rencontre amoureuse. Alors, vous avez plusieurs façons souvent de vous cacher, euh, et ça on va oublier. Première chose, la photo, c'est-à-dire ne pas mettre de photo. Ne pas mettre de photo, c'est vraiment une erreur importante parce que j'entends souvent qu'on me dit oui mais moi je veux pas qu'on se base tout sur mon physique, j'ai pas envie euh je n'ai pas envie que ça soit pour ça, je veux qu'on voit vraiment qui je suis profondément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la photo, c'est la première chose qu'on va avoir de vous. Et qu'il n'y a rien de mal, en fait, à aussi voir un physique. Et derrière un physique, il y a toute une énergie, ce n'est pas uniquement la plastique, en fait. Et, et du coup, une rencontre, ça se fait avec vous tout entier. Donc, ne pas mettre de photo, c'est comme, si, comme dire finalement, je n'ai pas envie que tu me rencontres en entier. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc ça, c'est très important. La, la deuxième chose, il n'y a pas de photos, mais parfois, alors on voit des photos de dos, on voit des photos floues, on voit des photos casquettes, lunettes, etc. C'est pareil, on ne rencontre pas un dos. Il faut bien vous mettre à la place de la personne qui va regarder votre profil. La, la troisième chose par rapport à la photo, c'est que souvent, on a tendance à mettre des artifices. Euh, et c'est une autre façon de se cacher, finalement, certains filtres euh, type Snapchat, etc. Par pitié, on oublie, on se montre soi tel que l'on est. La deuxième chose qui fait qu'on se cache, c'est souvent la description. Euh, une description un peu passe-partout, une description un petit peu euh, banale, euh, finalement, qui pourrait correspondre à tout le monde. C'est aussi une façon de se cacher. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, y compris dans vos différences. C'est important. Parce que finalement, il y a des trucs qu'on va retrouver à peu près dans tous les profils. Je vous donne un exemple. Euh, évidemment, je pense que à peu près tout le monde aime voyager, à peu près tout le monde aime les soirées entre amis. Donc, pour vous différencier, ça ne va pas être d'écrire ça, évidemment. Ça va plutôt être de dire qu'est-ce qui me fait vibrer qu qui, Quel besoin est rempli à travers ces voyages ou à travers les soirées entre amis Le voyage, ça peut être une envie d'évasion, ça peut être une envie de découverte, ça peut être un côté aventurier que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Et mettez plutôt en avant ce qu'il y a derrière plutôt que des choses qui sont euh, certes intéressantes, mais finalement un peu trop vues euh, dans, tout, euh, dans tous les profils. Deuxième écueil, chercher à plaire à tout le monde, à tout prix, en se créant une image. Ça veut dire quoi Souvent, euh, on croit savoir ce qui va plaire aux hommes et aux femmes. Et d'ailleurs, très souvent, on se trompe. Euh, et on construit un profil par rapport à ça. Alors là, je vais rentrer vraiment dans les gros clichés, mais euh, je suis pas très loin de la réalité. Gros cliché, c'est quoi Ça va par exemple être... Euh, une photo, on va voir un homme devant une grosse cylindrée, et évidemment qui n'est pas la sienne, euh, pour se donner une certaine image en croyant que c'est ça que les femmes recherchent. Ou on va avoir une femme qui s'habille super super sexy, euh, alors qu'elle recherche une rencontre euh, amoureuse, euh, alors que dans la vie de tous les jours, elle est plutôt habillée décontractée. Là, on voit bien qu'on est en train de, de mettre un filtre, de ne pas forcément montrer la réalité. Donc non seulement c'est dommage parce qu'on vous voit pas vous, mais la deuxième chose, c'est que en fait, on, du coup, ça part du postulat que tous les hommes et toutes les femmes veulent la même chose, ce qui est évidemment absolument faux. Dieu merci d'ailleurs, personne ne recherche la même chose. Euh, troisième chose, très important dans les erreurs sur les profils, c'est se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est très important parce que finalement, vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, c'est envoyer une énergie qui est extrêmement négative. Je vous rappelle qu'une rencontre, c'est une démarche qui est très positive, qui est très ouverte. Donc, se concentrer sur tout ce que vous ne voulez pas chez un homme ou tout ce que vous ne voulez pas chez une femme dans votre descriptif, c'est plutôt une énergie qui va être répulsive. Et là, je prends des exemples que j'ai notés, mais que j'ai vus déjà dans des profils. C'est tout ce qui va être de l'ordre... Euh, alors, les hystériques, les intéressés, les névrosés, passez votre chemin euh, voilà, ou, je prends aussi l'autre exemple qu'on peut voir chez les femmes, euh, ou les pervers narcissiques, j'ai déjà donné. Bon, vous voyez bien ce que ça veut dire, on sent tout le poids du passé, on sent tous les traumatismes, etc., et ça, ça attire pas. Donc on va se concentrer plutôt euh, sur des choses qui sont positives plutôt que sur euh, du négatif. De manière générale, ce qui est très important à retenir, c'est que votre descriptif doit parler de vous et pas de l'autre. Alors, je vais prendre, euh, du coup, sur le sujet des profils, des questions. Donc, première question, comment arriver à ce que les femmes s'intéressent à nous, surtout quand la photo n'est pas notre tasse de thé Alors, ma réponse vaut pour les femmes et pour les hommes, euh, d'ailleurs, évidemment. Donc, euh, j'ai déjà parlé de l'importance de mettre une photo. Là, je vais aller encore un petit peu plus loin dans, dans le détail. Déjà, je vous conseille non, non pas de mettre une photo, euh, j'augmente le défi, mais d'en mettre deux ou trois. Deux ou trois parce que du coup, on vous voit dans différents contextes. C'est important pour déjà sentir un petit peu les choses. Et puis, c'est important parce que ça contextualise. C'est-à-dire que si justement vous aimez les voyages ou que vous, euh, vous aimez le sport, c'est intéressant aussi d'avoir une photo dans ce contexte-là. Ça va être très parlant et ça va dire des choses de, de vous. Euh, la deuxième chose, euh, c'est très important que les photos soient récentes. Il n'y a aucun intérêt à créer une déception lors de la rencontre, évidemment. Euh, donc vous n'avez pas intérêt à mettre une photo qui date d'il y a 10 ans, euh, parce que je suis sûre que on est, vous êtes très bien aujourd'hui, et vous n'avez pas non plus à mettre une photo, même si elle est plus récente, où peut, potentiellement vous avez beaucoup changé entre les deux. C'est vraiment important que la photo vous ressemble pour que lors de la rencontre, on ne soit pas dans une déception, on soit dans « ah bah oui, tu te ressembles », ou potentiellement même « ah bah je suis agréablement surpris », c'est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans la déception. Euh, et dernière chose même si c'est pas ta tasse de thé prends en soin, c'est-à-dire fais une séance pour toi en selfie ou demande à des amis ou de la famille de, de, de te prendre en photo euh, ça montre aussi que tu as fait une démarche que tu fais un effort dans la rencontre et je trouve que c'est hyper important dans euh, bah, l'énergie et, et dans euh, voilà, la perception que les autres vont pouvoir avoir de, de l'intérêt que tu portes à cette démarche de rencontre Deuxième question, comment montrer à travers le profil que je prends au sérieux mes intentions et mes recherches sont mythiques? Eh bien, justement, euh, super transition. Euh, alors, déjà, dans les critères, dans les informations que tu vas remplir sur ton profil, il y a un moment, c'est indiqué, est-ce que je suis prêt à m'engager? Et là, c'est important que vous indiquiez une vraie histoire et pas des nouvelles rencontres. Parce qu'au moins, il n'y a pas de sujet, vous annoncez la couleur tout de suite, je veux une vraie histoire. Okay. Ensuite, dans les photos, euh, faites attention, euh, alors c'est des choses que j'ai plutôt vues chez, chez les hommes, mais on ne sait tant jamais, ça pourrait être chez les femmes aussi. Euh, une photo où vous avez euh, deux femmes à chaque bras, euh, ça ne montre pas forcément une envie de se poser et de construire une, une relation. Et enfin, dans la description, ce que je te propose, c'est vraiment de pouvoir le dire dès la description, c'est-à-dire par exemple une petite phrase comme « j'ai très envie de… » Vivre une belle histoire, construire une relation, et vous mettez un adjectif ou plusieurs adjectifs qui décriraient la relation que vous avez envie de, de construire. Euh, dernière chose euh, que j'ai pu constater, ne vous adressez pas dans la description à plusieurs personnes. Évitez le mesdames ou le messieurs, ceci, cela, parce que du coup, on n'est pas dans je te cherche toi. Ok Alors, dernière question vaut-il mieux avoir une description complète ou plutôt indiquer juste l'essentiel Ouais. Alors, euh, je dirais euh, que je conseille d'avoir une description suffisante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu remplir un certain nombre d'informations, déjà dans la rubrique des informations, des informations qui vous paraissent importantes pour qu'on vous connaisse et qu'on sache euh, qui vous êtes. Et puis, c'est assez rassurant, en fait, de voir un profil quand même avec certaines informations. Euh, et dans la partie recherche, en revanche, de ne pas être trop restrictif, sinon ça montre vraiment un côté euh, assez, euh, assez fermé. Euh, dans votre description après ne mettez pas mettez donc suffisamment mais ne mettez pas des informations que vous avez déjà mis dans les informations et dans les critères parce que ça y est déjà pour moi la description c'est d'aller plus en profondeur plus en ouverture, je dirais presque plus en poésie plutôt que d'être juste informatif et c'est vraiment là que vous pouvez indiquer ce qui vous fait vibrer euh, voilà, ce que, ce que vous voulez vivre, etc, etc ok euh, alors, on va passer à ce qu'il faut retenir de, cette, de ce deuxième chapitre. Alors, la première chose, c'est euh, attirer ce que l'on veut. Évidemment, ça passe par dire ce que l'on est. Ça, c'est très important et pas ce qu'on recherche. Euh, ce qui compte, c'est vraiment d'attirer des personnes qui nous correspondent et pas d'attirer tous azimuts, ça n'a aucun intérêt. Ah, troisième chose, l'amour ne se construit pas sur une image, ça se construit sur du vrai, donc ne pas déformer, ne pas survendre. Quatrième chose, chercher l'amour, comme je vous le disais, c'est une démarche positive. On met en avant ce, que, euh, ce qui est positif pour nous et pas une démarche négative. Et enfin, on mise sur nous, parce qu'on a vraiment des raisons de miser sur nous et pas sur des artifices.